Thank mm -hmm. you. La langue et la mythe est une langue qui, est sur, qui était parlée sur le plateau iranien au 3e, 2e, 1er millénaire avant Jésus-Christ. On sait même qu'elle était parlée, on pense que les derniers locuteurs ont disparu vers 1000 après Jésus-Christ. Bon. Euh, cette langue et la mythe, jusqu'au déchiffrement de l'écriture et la mythe linéaire, donc ne pas confondre langue et la mythe, et écriture et la mythe linéaire, cette langue est, qui est un isolat linguistique, en apparence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la... On ne peut pas la rapprocher d'aucune autre langue connue dans le présent ou dans le passé, ce qui, euh, ce qui explique la difficulté à comprendre cette langue. Euh, cette langue était jusqu'à présent connue par les textes cuniformes. Voilà, donc on la connaissait, elle avait été notée par l'écriture cuniforme et euh, on a commencé à la comprendre, à la connaître à partir du 19e siècle. Donc à partir du moment où on a pu lire les inscriptions cuniformes et notamment les inscriptions cuniformes royales achéménides. Donc on est à l'époque achéménide, on est au 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on connaissait cette langue euh, par son état le plus récent du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc on avait une connaissance relativement bonne, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la connaissance de cette langue par le cuniforme. Mais du moins, c'est cette connaissance linguistique de cette langue-là par l'écriture cuniforme qui a permis la poursuite du déchiffrement euh, donc par la suite. Puisque là, en fait, maintenant, on lit cette langue, non plus avec un système importé, étranger, mésopotamien, qui n'est pas bien adapté, à cette langue mais on lit cette langue maintenant par le système d'écriture qui a été spécifiquement développé pour noter cette langue et donc forcément maintenant on comprend et on lit beaucoup mieux cette langue.